« Héritage » de Miguel Bonnefoy, chez Payot et Rivage, 385 pages. Donc l'écrivain, l'auteur est un écrivain vénézuélien, est un professeur de français également. Euh, on va partir à la fois en France et au Chili, et l'histoire va commencer à la fin du XIXe siècle, euh, sur les coteaux du Jura, où euh, les vignes sont ravagées par le phylloxéra dont notre viticulteur met en poche le seul cèpe survivant et prend un cargo, un paquebot pour la Californie. Le hasard fait le dessin, on va dire. Il est débarqué au Chili pour cause de fièvre typhoïde et à partir du Chili va débuter la, la, la lignée des sonniers. Donc à travers ce roman, on va suivre toute une lignée, toute une famille, à travers deux guerres, deux pays et une dictature. C'est un roman qui a des regards très distanciels sur les siècles et puis aussi qui a des zooms sur des petits détails de la vie. On a aussi des personnages très différents, ce qui permet de comprendre les deux cultures, aussi bien françaises que chiliennes, et on va suivre nos héros au fil de la lignée qui vont traverser l'Atlantique dans un sens ou dans un autre, en fonction des événements des différents pays. Alors, ce, qu faut, ce qui ressort de ce livre, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout être sur cette terre euh, un jour ou un autre peut être obligé euh, de migrer pour une raison ou une autre, une guerre, euh, une maladie, etc. On apprend aussi beaucoup de choses sur les liens entre la France et le Chili, et ça c'est très intéressant aussi pour ça. Et euh, ben voilà, c'est l'histoire universelle de la migration, de l'exil, du déracinement, et l'auteur euh, traite avec force euh, ce, ce sujet euh, qui est important.